Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous propose de regarder comment fonctionnent les effets de post-processing dans Unity. C'est une question qui revient souvent et donc je tenais à y répondre. Alors pour ce faire, j'ai fait une scène tout à fait classique ici avec Evan des standards assets et euh, un décor que j'ai euh, récupéré sur l'Asset Store, comme vous pouvez le voir. Alors c'est simplement ici un genre de petit laboratoire, un vaisseau spatial, enfin on sait pas trop dire, mais peu importe, ça fera office ici de décor pour que ça fonctionne. Alors la première chose, c'est que vous allez devoir installer euh, les euh, post-processing effects. Alors pour ça, on va aller au niveau du menu Windows et on va utiliser celui qui est disponible dans le Package Manager. Alors vous pouvez voir qu'ici j'ai le heading Package, ça charge et les autres vont arriver. Voilà. Et là vous retrouvez Post Processing qui est en version 2.1.3. Alors je vous dis ça parce que ceux qui utilisent, ceux qui viennent de l'Asset Store, bah, euh, il est disponible mais vous allez voir que vous allez avoir des erreurs. Et il faudra complètement euh, les désinstaller avant d'installer ici ceux qui sont disponibles en dernière version 2.1.3 et on va les installer ici. voilà donc on peut voir ici que je suis bien à jour up to date et je vais pouvoir fermer et si vous regardez au niveau euh, de votre fenêtre projet dans les packages vous allez voir que vous avez bien maintenant les post processing qui sont disponibles mais on va pas avoir besoin de ça alors comment va fonctionner euh, les post processing alors ça va évidemment se passer au niveau de la caméra vous allez devoir utiliser deux composants alors je peux déjà créer un profil donc pour ça je vais faire un clic droit create et je vais aller chercher ici euh, post processing profile alors je vais l'appeler ici euh, mon profil voilà alors à droite vous pouvez voir au niveau ici de l'inspecteur que je peux ajouter des effets donc tous les effets des post processing qui sont disponibles donc euh, on va pouvoir par exemple choisir euh, une chromatique aberration voilà on va pouvoir Mettre des, des réglages, alors c'est peut-être pas le meilleur, hein. on va tout simplement ici l'enlever le, le, et on va mettre « Color grading ». Et on va s'amuser ici à mettre des couleurs n'importe comment pour qu'on voit bien ici la différence. Hein, je vais monter dans le rouge ici et le gain on va le mettre comme ça, voilà. Alors j'ai un profil, on va pouvoir revenir dessus, pas de souci. Maintenant comment je vais devoir faire Je vais avoir besoin de deux composants de ces post-processing. Donc un qui va être destiné à la caméra. Donc sur la caméra, je vais y mettre un « Post-processing layer ». Alors, dans ce post-processing, on peut voir qu'on me demande le transform, le trigger. Bah, ça va être tout simplement ma caméra. Par défaut, c'est ce qui est mis, this. Alors ensuite, vous pouvez voir qu'on a ici, layer, nothing. Alors, je vais pouvoir mettre everything ou défaut ou tout ce que je veux, Mais attention, on vous dit bien que si vous utilisez tout ou le layer par défaut, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, on va utiliser ici, on va faire nothing et on va utiliser que le layer post-processing. Alors, dans cette vidéo, je veux euh, justement... Que, euh, ma caméra rend en permanence ce que euh, j'ai réglé au niveau des effets. Donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais avoir besoin d'un deuxième composant. Donc, le layer, ça va être la couche ici pour voir. Et ensuite, on va devoir définir un volume sur lequel, euh, dans lequel, pardon, on va euh, tout simplement changer euh, dès que le, le, le trigger, c'est-à-dire ici la caméra, le transforme de la caméra va pénétrer euh, ce volume qui va être sous forme d'un trigger. Ben, on va euh, appliquer l'effet. Alors, pour ça, je vais le faire sur la caméra et je vais utiliser le Post Process Volume. Je vous montrerai ensuite un petit exemple parce que là, on va l'utiliser de façon globale. Donc, vous pouvez cocher d'ailleurs « is global » parce que ça voudra dire que ça va le mettre partout. Alors que si je décoche, voilà. Mais là, l'idée, il est que mon, mon trigger, il va être autour de la caméra en permanence. Et d'ailleurs, pour que ça fonctionne, on va avoir besoin d'un collider. J'en ai pas ici au niveau de ma caméra. Donc, je vais mettre ici un « box collider classique ». Et je vais le passer en East Trigger. Toujours sur la caméra pour le moment. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut voir au niveau du Post Process Volume qu'on peut mettre un profil. Donc, on va aller charger tout simplement le profil qu'on a créé. Mon profil. Euh, et puis, on va pouvoir tout simplement activer, par exemple, ici le mode Color. Donc, Color Grading. Voilà, on va peut-être activer des choses. Hein. Alors, j'avais fait quelques modifications, mais on ne les voit plus. Voilà, mode neutral. Voilà pas de souci on a activé ici le color grading alors Maintenant, euh, ce qui nous reste à faire, c'est d'affecter notre caméra justement sur le bon layer. Parce que mon volume, c'est mon volume en fait qui doit prendre le bon layer, mais il est sur ma caméra. Donc je vais toujours ici lui mettre post-processing, voilà. Et je vais dire évidemment euh, à tous les enfants, peu importe. Et là, on peut voir que mon image est devenue toute verte. Alors ça, c'est dû à mon profil d'effet. Donc si je retourne ici au color grading, on va pouvoir ici modifier des choses, vous voyez et on va avoir l'effet escompté tout de suite au niveau de la couleur, et on va pouvoir ici modifier ça. Évidemment, vous allez pouvoir cumuler les effets euh, ici, c'est-à-dire que je peux ajouter un autre effet, par exemple ici, euh, l'auto-exposure, voilà. et on va pouvoir cocher les cases, et puis s'amuser avec, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Alors évidemment, certains effets seront plus intéressants que d'autres, voilà. Et euh, voilà comment ça fonctionne donc maintenant si je lance ma scène bah on peut voir que mon effet il est bien présent j'ai ici une couleur vous voyez alors j'ai mis comme effet à peu près euh, vraiment n'importe quoi mais on peut voir qu'il affecte bien la scène et si je veux le modifier je peux cliquer directement dans le profil ici on, peut, on va pouvoir voir en temps réel ce qui se passe voilà et euh, alors je vais vous prendre un effet un peu plus classique on va décocher le color grading L'auto-exposure aussi. Et on va ajouter quelque chose qui est bien visible. Qui va être ici le... Euh, le grain par exemple. Le grain c'est assez visible. On va activer. Voilà. Hop. Et on va monter un petit peu les valeurs. Et on peut voir qu'on a bien du grain à l'écran. Et si maintenant j'exécute ma scène. Voilà ce qui se passe. Alors... Pour le prochain exemple, parce que là j'ai tout lié à la caméra, je vais vous montrer un exemple très simple euh, de comment fonctionne le post-processing volume. Parce que là vous pouvez voir qu'en fait je l'ai en permanence. Mais imaginons, et vous allez me dire pourquoi j'ai deux composants, un layer et un vol volume volume tout simplement. Bah parce que en fait vous avez la possibilité de euh, d'affecter de, de, à des zones bien particulières, à des volumes dans votre level euh, des euh, des profils différents je vous montre tout de suite ça dans un nouveau projet alors me voici ici dans une nouvelle scène j'ai ici ma main caméra et on va se servir ici d'elle évidemment pour afficher euh, des profils différents de post-processing alors ce que je vais faire évidemment je vais tout de suite lui affecter un post-processing layer et euh, vérifier que le trigger est eh bien la main caméra et en layer je vais lui affecter évidemment post-processing comme vous avez pu le comprendre donc vous avez ensuite d'autres possibilités hein, concernant euh, l'anti-aliasing, des, des petites choses et vous avez ici le toolkit et le custom effect mais je vais pas m'arrêter là dessus ici Ensuite je vais créer deux zones, donc je vais prendre un m -type que je vais renommer euh, zone 1, dans ce zone 1, ici je vais lui ajouter tout simplement un, déjà un box collider parce qu'il a besoin d'un trigger, donc n'oubliez pas que étant donné que c'est ici une zone, on va avoir besoin... Euh, et je vais d'ailleurs l'agrandir un petit peu sur tous les axes, je vais la mettre en 3 sur 3 sur 3, histoire qu'on voit bien ce qui se passe, donc je la mets ici, euh, et on va avoir besoin ici qu'elle dépende de la cou couche post-processing, ça veut dire que quand ma caméra rentre dans ce trigger, je veux euh, que, ben, comme il est en post-processing, ça va activer le profil correspondant, et ce profil je vais tout simplement lui ajouter maintenant en mettant un post-processing, Processing Volume, pour définir ici le volume. Alors, attention, je ne coche pas ici global sinon ça s'appliquerait partout. Euh, et je vais aller chercher un profil. J'en ai pas. Alors, soit je le crée, soit j'en fais un nouveau, ici, comme je veux. Donc, moi, je vais les créer. J'aime bien comme ça. Donc, je vais faire ici, euh, je vais l'appeler Post Processing P1, pour profil 1. Voilà. Et dedans, lui, on va lui ajouter un effet qui est bien visible, qui va être, par exemple, euh, bah, ce qu'on avait mis, les grains. Voilà. Et on va y ajouter, voilà, y mettre quand même pas mal de données pour qu'on voit ce qui se passe, ça voilà, donc cette zone 1 ici, elle bénéficie euh, de mon nouveau profil, donc je lui affecte hein, ici dans le profile euh, et maintenant, on va pouvoir tester en live c'est que si je sélectionne ma main caméra et que je pénètre à l'intérieur ici de, ce, de cette zone de, de, de trigger, comme vous pouvez le voir, ce qui est le cas là regardez, à chaque fois, j'ai mes grains qui apparaissent, d'ailleurs je vais pouvoir en temps réel modifier ça et je vais les exagérer volontairement pour qu'on voit vraiment la différence voilà, on va mettre des gros grains bien, bien moches donc ça c'est ma zone 1, alors je vais me remettre en vue du dessus pour qu'on comprenne bien, euh, et d'ailleurs si on regarde au niveau de l'onglet game, on peut voir qu'on l'a bien aussi. Donc je vais mettre mon onglet game ici pour que vous voyez de nouveau ce qui se passe en temps réel. Donc ma main caméra, je vais la redéplacer, je la ressors, et dès que je la ressors du trigger, bah, on peut voir que le, le profil n'est plus activé et euh, rien ne se passe. Et évidemment vous aurez compris que si je duplique ma zone, je vais lui faire ici une petite zone 2, voilà, on va la déplacer un peu sur la droite... Euh, cette zone 2 évidemment on va aller vérifier mais au niveau de son box collider voilà euh, on va le passer en East Trigger aussi d'ailleurs c'est bizarre que ce n'était pas fait l'autre il n'était pas fait alors vous pouvez voir que ça a fonctionné quand même mais normalement il doit être en East Trigger euh, et ensuite ici au niveau de son post-processing on va créer un nouveau donc je vais créer un, un nouveau euh, post-processing euh, profile je vais l'appeler P2 pour la zone 2, hein, vous l'aurez compris. Et je vais lui mettre un effet bien visible aussi. On va modifier les couleurs et on ne va pas s'embêter. On va mettre ici température éteinte. On va les modifier considérablement. A mon avis, on va avoir un bel écart. Donc euh, ici, si je reviens sur ma zone 2, je change le profil. Je lui mets le P2. Alors à savoir que vous pouvez cloner et faire New directement ici. On peut voir que les modifications ont bien été prises. Et si maintenant, euh, je prends ma main caméra et que je le déplace dans cette zone 2, vous voyez ce qui se passe, les couleurs changent et ici en bas. On le voit d'ailleurs sur la scène. Si je ressors, c'est bon, j'ai plus aucun post-processing. Et si je vais dans la première zone, bah j'ai bien ici mon effet de grain. Voilà, et ici la modification des couleurs. Bon, c'est un petit exemple très simple, je voulais vous le montrer parce qu'effectivement c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre quand on débute avec le post processing avant c'était complètement différent en tout cas voilà vous avez un exemple ici très simple j'espère en tout cas que ça va vous aider n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu sur la vidéo si cette vidéo vous a plu et si elle vous elle vous a aidé et évidemment si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous vous serez comme ça tenu au courant de tout je fais souvent des jeux concours sur la chaîne pour remporter des formations gratuites chez udemy et autres et divers cadeaux donc n'hésitez pas à vous abonner vous serez comme ça informé dans les premiers vous aurez plus de chance de gagner sur ce il me reste à dire euh, à vous dire pardon au revoir et à bientôt évidemment pour une prochaine vidéo